En fait, le social selling est une stratégie de commercialisation numérique, business to business, initiée par les Américains et maintenant étendue à l'échelle mondiale. Le social selling est tout simplement un impératif pour les entreprises qui veulent obtenir une croissance de leur chiffre d'affaires. Le processus de la vente a totalement changé au cours des trois dernières années et les représentants qui désirent augmenter leurs résultats devront s'adapter à cette nouvelle réalité. Pour ce faire, les représentants ont besoin d'apprendre de nouvelles façons d'atteindre des prospects à travers leurs propres réseaux sociaux, pour créer, partager du contenu utile et finalement de développer leur marque personnelle. Toutefois, selon mon expérience, il faut en faire plus pour atteindre d'excellents résultats. D'où l'importance du Social Selling Plus. Le plus est d'être en mesure d'intégrer les activités traditionnelles de développement des affaires et de la vente dans un processus de Social Selling. Ne jamais perdre de vue que l'art de la vente demeure, mais nous avons maintenant des outils qui nous aident à rendre encore plus performants nos meilleurs vendeurs.